Les entreprises associatives et coopératives sont des entreprises qui créent de l'emploi local tout en alliant performance sociale et protection de l'environnement. Sur le territoire de Rennes-Métropole, elles génèrent 27 000 emplois et sont à l'origine de plus de 25% des créations d'emplois chaque année, soit 350 emplois supplémentaires sur le territoire. Ces entreprises, il faut les aider à continuer à se développer pour notre territoire et pour l'emploi sur Rennes-Métropole. Que ce soit les banques coopératives, les coopératives d'alimentation biologique, les entreprises de réemploi qui euh, embauchent des personnes en insertion, les entreprises solidaires, associatives, coopératives, transforment notre économie pour plus de démocratie euh, dans l'entreprise, pour la protection de l'environnement, pour la performance sociale et pour l'emploi sur nos territoires. Des entreprises comme la Feuille d'érable, euh, Ressource T, Biocop agissent euh, au quotidien euh, pour le développement économique sur notre territoire. Depuis toujours, les écologistes ont soutenu cette autre manière de faire l'économie, cette autre manière d'entreprendre. Nous voulons continuer à soutenir ces entreprises et à les promouvoir, notamment auprès des jeunes qui aujourd'hui sont de plus en plus nombreux à vouloir travailler dans ce secteur.